Je l'avais déjà annoncé, la région a déjà mobilisé 200 millions pour des, tra euh, des travaux sur l'eau. Nous allons continuer, la région, le département vont faire les travaux et j'espère que nous allons régler ce problème définitivement. Ouais. c'est d'essayer avec évidemment la vigilance nationale de voir s'il y a des points de blocage qui nécessitent une réaction interministérielle et de faire un circuit court pour apporter les solutions. Ou pour, que, pour pouvoir remettre en eau. Donc on a mis des plaques pleines de part et d'autre de la casse pour pouvoir l'isoler. Ça a été le premier travail qui a été fait de 27 septembre. là aujourd'hui, nous débutons à la pose du nouveau réseau. On nous a reposé le premier tuyau et le premier coude. Et on va continuer comme ça jusqu'à atteindre le lit de la rivière. Puis ensuite, on sera obligé de dévier l'eau de l'autre côté pour continuer les travaux et passer sur l'autre berge. Il faut compter deux mois de travaux. Entre temps, il y aura une solution provisoire qui va être mise en œuvre avec des tuyaux de section plus petites mais qui permettront quand même de faire transiter un bon débit entre la basse terre et le reste de la Golfe. donne de l'eau à la population de Vieuxfort après de grosses recherches de, de fuite. Nous sommes aujourd'hui à l'Édée où le FIDER, c'est ce qu'on veut dire à la population, a explosé. Ce FIDER qui alimente toute la Grande Terre, tout de suite la région s'est mis dessus pour pouvoir réparer ce FIDER. C'est 1 mille 000 000 euros de travaux ensuite l'enrochement. Provisoirement, nous allons passer deux tuyaux de 400 pour pouvoir réalimenter la Grande Terre en attendant de finir les travaux pour pouvoir alimenter convenablement la population. Ça nous prendra un temps, mais nous sommes dessus. Nous sommes arrivés il y a quoi, six ans Nous sommes dessus, il y a cette volonté. Il y a la volonté des hommes et je pense qu'on y arrive.